Nous sommes avec Agnès Verdier-Molinier en direct. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bonjour Verdier -Molinier. Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier. Verdier Verdier Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bonjour Fabienne. Vous êtes le grand témoin sur France Info. Vous êtes directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP. Les économies, c'est votre domaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez notamment publié 60 milliards d'économies, oui, mais par an. C'était il y a à peu près un an, mais ça reste totalement d'actualité. Euh, nous, ce qu'on attend à la Fondation IFRAP aujourd'hui de de ce gouvernement, c'est qu'ils nous disent euh, « voilà, moi je vais économiser tant sur les dépenses sociales ». On peut agir sur les, les départs en retraite, en même temps on réorganise les missions et là, on va se mettre sous tension. Aujourd'hui, on a 5,3 millions d'agents publics. On pourrait avoir les mêmes qualités de service public avec 4,5 millions d'agents publics. Oui, parce que les, les RTT, les 35 heures à l'hôpital, ont désorganisé l'hôpital public. On a embauché à l'hôpital. Ah bon Alors, dans les années 80, il y avait 670 000 agents dans la fonction hospitalière. Mmh. Dans les années 2000, 850 000. Et aujourd'hui, 1 137 000. Et encore, c'est le chiffre de 2012. Depuis, on a continué d'embaucher. Hein et quand Je on regarde rien ça. que pour les personnels morts pas vrai Non, ce n'est pas vrai. Bah, clairement, il va falloir réformer. Euh, si on veut garder la qualité euh, des soins hospitaliers, si on veut continuer à être bien soigné en France... Il va falloir bouger, notamment sur la question du statut, sur la question de l'autonomie, sur la question du pouvoir des directeurs, mais aussi des chefs de service, Aujourd'hui, l'hôpital est dans un carcan qui est celui du statut public. Il y a un sureffectif à l'hôpital public Aujourd'hui oui, parce qu'il y a un problème de temps de travail. Il y a un temps de travail qui est souvent inférieur aux 35 heures annualisées. En réalité, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais souvent dans les hôpitaux, on ne travaille pas véritablement les 35 heures par semaine si on regarde à l'année. Et aujourd'hui, le statut de la fonction publique hospitalière, c'est ça aussi que je propose dans le livre, euh, est un carcan qui empêche les managers des hôpitaux de bien gérer les, les ressources humaines. La totalité de la dépense publique consacrée à la dépense de personnel public, on est à plus de 13% euh, du PIB, hein, on est à, à 280 milliards d'euros par an, c'est-à-dire une des plus grosses dépenses publiques, hein, pratiquement le même montant que, que les retraites au total, et on est très supérieure aux autres pays. À gauche comme à droite, rien ne change. La dépense publique est toujours la même. Le nombre des fonctionnaires augmente. Tout va bien. Agnès verdier polignier prêche dans le désert. Elle prêche bien, mais elle prêche dans le désert. Alors justement, André, ben, je fais ce, ce travail avec conviction et je continue à à préconiser les, les bonnes solutions, parce que je pense qu'à un moment, ça, ça va marcher. Au programme des plans de départ volontaires, la rémunération mérite, et puis l'évaluation du travail des 5,4 millions d'agents de la fonction publique. Bah disons que ce n'est pas la première fois qu'on nous dit qu'on va faire des plans de départ volontaires, qu'on va réduire le nombre d'agents publics, qu'on va faire baisser le coût de la masse salariale publique, et, et finalement, on n'a jamais vu... Vé véritablement quelque chose de très très concret. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut avoir le courage de réformer et pas réformer avec des réformettes. Donc euh, on a euh, finalement un problème de productivité dans nos services publics. Alors, je, dis, je sais que c'est un peu un gros mot quand on parle de productivité de oui. la sphère publique. Est-ce qu'on peut à un moment se poser la question de la productivité de nos services publics Parce que le sujet, il est là, c'est ça le sujet fondamental. Tout le reste, c'est du blabla. Non, non, vous réclamez non, non, non, de l'argent en ce moment? Vous réclamez non, quoi? Bon, excuse, Excusez-moi, ce n'est pas euh, ce qui est demandé dans les revendications. La première revendication, c'est l'ouverture des lits. La deuxième revendication, c'est d'avoir les manettes, la décision pour avoir le Pourquoi bon matériel, vous ne etc. ne dites pas que le 3... statut de la fonction publique hospitalière est responsable d'une grande partie des maux de l'hôpital? Ça craque de partout, Agnès verdi Molinier. Oui, mais... Le problème, c'est pas forcément ce, celui qu'on croit. C'est pas en donnant plus de moyens qu'on va y arriver. L'impression qu'on a quand on parle de services publics en France, c'est qu'on dépense toujours de moins en moins, alors qu'on dépense toujours de plus en plus. Donc là, il y, y, y a un petit problème. Euh, on est le pays effectivement qui a les dépenses de protection sociale les plus élevées. On est parmi les pays au monde qui dépensent le plus pour l'assurance maladie, qui dépensent le plus pour les retraites, et on n'est pas content. Statut. Je voudrais juste rajouter. Non, non c'est terminé, madame. Merci. Dans de, un instant, que, les que prévisions les météo. Les boules à crier. Merci, c'est terminé. Je suis absolument ravie de se de trouver. D'abord parce que c'est vrai que c'est la consécration d'un gros travail. Cette année a été déjà très dense pour moi. Depuis janvier, c'est plus d'une centaine de passages médias qui ont été consacrés à la fondation IFRAP. C'est aujourd'hui, je crois, le souci de tous les think tanks de faire passer leurs idées et pas simplement d'être dans un camp ou dans un autre, mais d'être avant tout au service de l'intérêt général.